Pour finir cette année en beauté ou pour bien démarrer la prochaine, vous êtes à la recherche d'une liseuse pour lire un peu plus, vous cultiver un petit peu plus, bref, pour prendre de bonnes résolutions, j'ai ce qu'il vous faut, j'ai le top du top, le Kindle Scribe. Cette tablette aussi douée en lecture qu'en écriture va vous permettre de profiter un max, de prendre des notes, enfin vous allez voir, elle en a dans le ventre, c'est parti pour mon test Commençons par regarder un petit peu le design de ce Kindle. Scribe. Esthétiquement, il est vraiment super. Les finitions sont top et les détails sont soignés. L'Amazon Kindle Scribe a un écran de 10,2 pouces. C'est un écran e-ink avec cette technologie qui va vous permettre d'avoir un confort visuel dans la lecture, qui va se rapprocher un petit peu du papier et qui va surtout vous permettre de ne pas vous faire mal aux yeux. La densité de pixels est de 300 dpi et on est sur des dimensions globales de 196 par 229 par 5,8 mm d'épaisseur. Oui, il est vraiment très fin tout ça pour un poids de 433 grammes ce qui est plutôt pratique plutôt léger à prendre en main ça a dû certainement vous sauter aux yeux mais avec ce kindle scribe vous allez avoir un petit stylet ce qui est vraiment pratique avec ce stylet ah, déjà qu'il a un design assez classique assez sympa avec un petit bouton sur le côté mais ce qui va être vraiment pratique avec ce stylet c'est qu'on n'a pas besoin de le recharger il va venir cémenter sur la tablette vous pouvez le laisser comme ça vous pouvez l'enlever peu importe mais pas besoin de le recharger et ça c'est plutôt intelligent sur la tranche gauche de la tablette vous allez trouver un port une usb c pour la recharger et un bouton qui va vous permettre de la déverrouiller ensuite petit détail on va retrouver quatre petits patins en caoutchouc à l'arrière de cette tablette qui va nous permettre de la poser sans avoir peur de la rayer lorsqu'on écrit lorsqu'on esquisse quelque chose ou lorsqu'on lit tout simplement nous sommes sur une liseuse et pas sur une tablette multimédia donc vous n'aurez pas de microphone ou de haut parleur là dessus même si c'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir alexa directement dessus ce n'est pas le but là le but c'est vraiment de privilégier le confort visuel et le confort durant la lecture et l'écriture Parlons maintenant rapidement de ses caractéristiques techniques. Au niveau des performances et des caractéristiques techniques de cette tablette, vous allez voir que on va avoir différentes versions. Vous allez pouvoir choisir trois stockages différents pour cette tablette. 16Go, 32Go ou 64Go. Plus il y a de stockage, plus vous allez pouvoir stocker. Oui, plus vous allez pouvoir stocker des livres, etc. Au niveau de l'autonomie, l'autonomie c'est ce qui différencie vraiment une liseuse avec une tablette multimédia. C'est qu'on va être sur une autonomie jusqu'à 12 semaines d'après Amazon. Ce qui vraiment, voilà, vous n'allez vous pas vous prendre la tête à la recharger tous les 2, 3 jours. Et ça c'est plutôt pas mal aussi. Bien entendu ce Kindle Scribe va prendre aussi en charge pas mal de formats comme on va pouvoir retrouver sur les autres appareils de la marque. Le format Kindle, le format texte, le format PDF et des formats natifs HTML, DOC, DOCX, JPEG, etc. etc. Globalement parmi toutes les liseuses sur le marché elle en a dans le ventre et elle est assez rapide et performante. Voyons maintenant un petit peu sa prise en main et son interface. Parlons maintenant de la prise en main de ce Kindle Scribe Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec le stylet Comment vous allez naviguer On va commencer par le, la base, la partie liseuse Tout d'abord, lorsqu'on va allumer ce Kindle Scribe Vous allez pouvoir faire un appairage très rapide avec votre compte Amazon Si vous n'avez pas la petite application Kindle Vous pouvez aussi la télécharger sur votre smartphone Pour pouvoir du coup télécharger plus facilement via votre smartphone Directement des ouvrages et les avoir dans votre tablette Ensuite, lorsqu'on a en main ce Kindle Scribe On va avoir en bas un menu avec quatre onglets Accueil, bibliothèque, carnet de notes et plus. L'écran d'accueil va vous proposer, en fonction si vous avez l'abonnement ou un peu en fonction aussi euh, de vos envies et de vos préférences, différents ouvrages à télécharger, des extraits à lire ou alors même des recommandations directement pour vous. Vous allez pouvoir du coup les voir, les choisir, suivre des auteurs. Bref, vous allez pouvoir un petit peu driver cet écran d'accueil avec des préférences que vous aurez exprimées en lisant des livres. Bibliothèque va vous permettre du coup d'avoir tous les ouvrages que vous avez dans votre bibliothèque, que ce soit des extraits, des ouvrages, vos notes, les presse papier, etc., etc. En fonction de si vous prenez un abonnement pour avoir une multitude d'ouvrages gratuits au, à la lecture, ou en fonction de si vous voulez payer ouvrage par ouvrage, Bref, vous allez avoir plusieurs possibilités et plusieurs façons de voilà, télécharger, lire des livres qui sont à vous, pas à vous, que vous avez acheté ou pas acheté. La lecture se fait de façon très agréable et on a cette sensation de lire du papier. Vous pouvez rester des heures face à cette liseuse, vous n'aurez pas, vous savez, cette petite migraine que vous pouvez avoir avec une tablette ou un écran d'ordinateur. Pour pouvoir un petit peu améliorer votre lecture ou personnaliser votre lecture en fonction de l'environnement que vous avez autour de vous, vous allez pouvoir swiper de haut en bas. Lorsque vous allez swiper, vous allez pouvoir activer un mode sombre ou laisser le mode normal, synchroniser ou aller voir les paramètres. En dessous, vous allez pouvoir régler la luminosité, soit automatiquement, soit manuellement, et aussi régler la température d'éclairage, si vous voulez que ce soit plus vers vert du blanc ou vers du jaune. Lorsque vous allez aller dans tous les paramètres, vous allez pouvoir gérer la langue, les options de l'appareil, le, le réseau, etc. Etc, etc Parlons maintenant un petit peu de la partie écriture. Avec ce petit stylet qui a un petit bouton vous allez pouvoir du coup écrire, annoter, dessiner faire des listes, bref vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Ce qui vous saute le plus aux yeux directement dans ce menu du bas ça va être le carnet de notes lorsque vous allez aller dans votre carnet de notes vous allez pouvoir créer une note. Il y a des notes déjà un petit peu avec des templates prédéfinis qui vont vous permettre par exemple de faire une liste de courses à cocher, une liste de to do ça va vous permettre aussi de faire un emploi du temps ou alors vous allez pouvoir simplement avoir une page blanche et pouvoir dessiner dessus. Vous allez pouvoir regrouper les notes avec des dossiers et ça c'est plutôt pratique aussi si vous vous servez de, cette, de ce Kindle Scribe pour travailler ou pour l'amusement ou pour la conception de quelque chose. Au-delà de ces notes, lorsque vous allez être sur un ouvrage, vous allez pouvoir l'annoter. Ce qui est vraiment intelligent dans ces annotations c'est que vous allez pouvoir du coup cliquer pour créer une note sur une page à un moment donné où vous voulez et vous allez pouvoir faire ça sur toutes les pages tout en ayant un petit peu, hein, un overview un suivi possible sur toutes les notes que vous avez fait. Car oui, lorsque vous allez cliquer sur euh, le document, en haut vous allez pouvoir cliquer sur le petit livret de notes qui va vous permettre de voir toutes les annotations que vous avez prises sur cet ouvrage. C'est centralisé, vous allez pouvoir savoir ce que vous avez noté, quand vous avez noté, vous allez pouvoir l'écrire en manuscrit ou du coup taper la note. Je trouve cette fonctionnalité d'annotation de, de livres vraiment top, en fonction bien entendu de l'ouvrage que vous lisez. Si vous lisez Harry Potter, est-ce que vous avez besoin d'annoter Harry Potter, je ne sais pas, mais si vous, avez, vous regardez un livre de cuisine et vous vous dites « là il va falloir que je rachète cet agradant, cet agrément, de cet ingrédient mais vous voulez pas aller faire votre carnet de notes vous pouvez directement écrire ou alors si vous êtes en train de lire un ouvrage pour votre travail ou pour voilà simplement vos cours vous allez pouvoir du coup prendre des notes en plus donc ça c'est vraiment top la partie carnet de notes est aussi top parce que ça vous fait euh, voilà la possibilité d'écrire, de dessiner d'avoir quelque chose en main qui a beaucoup d'autonomie et qui vous permet aussi d'avoir une expérience d'écriture vraiment très agréable car oui je vous le disais ce stylet n'a pas de batterie on n'a pas besoin de le recharger il vous permet d'écrire simplement vous allez pouvoir bien entendu choisir la taille du trait etc lorsque vous appuyez sur le petit raccourci vous allez pouvoir soit surligner soit gérer votre raccourci et directement à l'arrière du stylet vous allez pouvoir gommer directement il y a une gomme sur ce stylet donc il est vraiment très intuitif et il est vraiment, bah, il est vraiment au top hein, je trouve que euh, et ça a été très bien réalisé par Amazon pour finir au niveau de l'interface lorsque vous allez aller dans plus vous allez pouvoir accéder à un navigateur internet pour faire des recherches vous allez pas pouvoir aller sur mon youtube pour regarder des vidéos directement sur cette, euh, sur cette liseuse parce que ce n'est pas pris en charge le format vidéo mais vous allez pouvoir aller lire des articles etc etc. Bien entendu euh, je sais pas si je vous l'ai dit mais vous allez pouvoir aussi acheter directement des ouvrages depuis ce kindle qui vous permet une expérience dans l'achat et dans le, bah, le choix des livres vraiment au top. Voilà les amis pour ce kindle scribe vous l'avez vu cette liseuse qui est disponible sur Amazon peut faire un très beau cadeau de fin d'année ou un très bon investissement pour vous mettre un petit peu plus à lire en 2023. Cette liseuse va être parfaite à la fois si vous allez en cours si vous voulez l'utiliser pendant votre travail ou pour pendant vos vacances ou même chez vous dans le lit, elle a tout ce qu'il faut pour être un compagnon sur la durée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur ce produit. En attendant, la prochaine vidéo, vivez à fond, vive à e tech Merci et à bientôt sur ma chaîne.